Bonne nouvelle pour ceux qui vont regarder la vidéo, sachez qu'il y a un concours pour gagner 2 NFT donc bah, je vous laisse regarder la vidéo pour en savoir plus bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la partie 2 de, de la série de vidéos consacrées au guide ultime pour savoir comment investir dans les nft encore une fois je vous précise que euh, même si ça peut paraître assez simple comme ça dans l'absolu de gagner sa vie ou de gagner de l'argent avec les nft il y a quand même pas mal de choses à savoir et donc il y a quand même des prérequis alors je vais commencer tout de suite cette vidéo par les prérequis qu'il faut pour pouvoir déjà d'une part suivre cette vidéo et puis pour pouvoir éventuellement euh, euh, retirer pas mal de bénéfices avec euh, vos NFT parce que c'est ça le but, euh, quand même. Ne l'oublions pas. Alors, pour les prérequis, la première des choses c'est que, euh, quand même, même si c'est plus simple comme ça euh, d'investir dans la NFT, il faut quand même connaître un peu euh, l'univers de la blockchain, les tokens, etc., et savoir faire la différence entre les NFT d'une part et les autres tokens, donc entre les tokens non fongibles et les tokens fongibles, tout simplement. Il faut savoir comment utiliser un wallet, etc. Bien sûr, je vais pas y revenir sur cette vidéo. Je pars du principe que vous savez déjà ça euh, l'autre prérequis qui me semble mine de rien le plus important c'est qu'il faut déjà avoir compris la philosophie en fait des nft et comprendre que c'est une nouvelle forme de business alors je vous l'avais euh, aussi en, euh, expliqué mais je veux dire on peut pas décemment rentrer dans cet univers là et vouloir euh, devenir collectionneur ou acheter revendre des nft si on n'a pas compris que euh, ça, ça reste quand même des, des entreprises à part entière elles vous vendent un service et tout simplement l'actif en question qui est utilisé c'est NFT faut vraiment bien comprendre ça et si vous êtes euh, sceptique et si vous êtes un peu critique et que vous pensez qu'il y a un engouement qui est exagéré etc pareil, c'est pas la peine de vous forcer pour rentrer dedans. Prenez le temps, peut-être que c'est simplement pas fait pour vous. Prenez le temps de réfléchir, en fait, et de creuser davantage s'il en faut. Et puis, tout simplement, parfois, c'est pas un domaine qui convient à tout le monde. Ça, faut vraiment que je, je le précise d'emblée. Ça peut ne pas convenir à tous les profils de la même manière que, par exemple, moi, j'investis pas dans les cartes Pokémon parce que je, je, je, je m'y connais pas, tout simplement. Et il va pas me venir à l'idée de dire, d'aller voir des, je sais pas, des David Lafarge et des personnes qui les collectionne en disant « Attends, attends, attends c'est euh, trop surcoté, pas, euh, ça vaut pas le coup, euh, c'est n'importe quoi ». Je veux dire, il y a un moment, il faut aussi savoir suspendre son jugement. Si c'est un investissement qui ne vous convient pas, si vous préférez les tokens et les cryptos, il n'y a pas de souci. Et pour les autres qui aiment compléter leur investissement crypto, c'est-à-dire qui ont des cryptos, qui ont des tokens et qui veulent se mettre au NFT, eh bien je peux simplement vous souhaiter la bienvenue dans cette vidéo. Vous pouvez suivre allègrement la suite seulement vous pensez bien qu'il y a quand même des euh, aspects négatifs et dans les prérequis il y a surtout surtout c'est le troisième prérequis le plus important il y a surtout une connaissance des risques et donc on va commencer le chapitre comme ça de cette vidéo pour connaître les risques des euh, de se lancer dans l'investissement nft oui euh, je commence comme ça parce que euh, on peut être un peu aveuglé par tout ce qu'on entend sur les nft ce que je veux vous dire c'est que la différence la grande différence entre euh, l'investissement le, dans les tokens et les crypto et avec les NFT, c'est la liquidité. En fait, quand on achète des tokens, bon, on peut perdre de l'argent si ça perd de la valeur et que voilà, on doit shorter sur le moment présent. On va les vendre moins cher que ce qu'on a acheté. Mais dans les NFT, on peut se retrouver avec une situation pire encore, c'est-à-dire tout simplement ne se retrouver avec un, token, avec un NFT que personne ne veut. Il y a des critères qui ne sont pas euh, mathématiquement calculables. En gros, tout simplement, par exemple, la communauté, elle a une très, très grande, une, une très grande une importance sur euh, le, la pérennité du projet, et eh bien ça, par exemple, ça se calcule pas, ça se, ça se ressent pas non plus, mais c'est quelque chose que vous devrez euh, vérifier par vous-même en allant sur les groupes, etc., et voir euh, s'il y a une bonne communauté réelle ou pas, si elle est engagée, s'il y a une vision, etc. Et donc, si vous allez simplement calquer votre façon de raisonner avec les cryptos et les tokens, et que vous la plaquez sur euh, les NFT, vous risquez de vous planter sévèrement, même euh, gravement. Donc, c'est pourquoi euh, vraiment, prenez le temps, en fait, de comprendre cet univers. Autre chose qu'il faut pas oublier, c'est que comme avec les tokens et les protocoles, etc., il y a aussi des arnaques dans le monde des NFT, hélas. C'est-à-dire que, oui, il y a quand même des pauvres mecs qui le font, qui font des projets comme ça, qui ont l'air tout bien, enfin, euh, sur le papier, etc., mais qui le font uniquement pour vous vendre les NFT, pour vendre les NFT et se casser avec la caisse. C'est quelque chose qu'on voit, même s'il y a des red flags, c'est-à-dire que quand même, on peut euh, avec un œil aiguisé, en fait, si on n'est pas nos fils, on peut quand même euh, déceler un peu les projets qui vont euh, s'essouffler mais c'est pas sûr. Il y a à l'inverse, il y a des projets très sérieux dans lesquels, eh ben, en fait, la communauté va pas être assez investie et qui vont euh, s'écrouler par eux-mêmes. Donc vous voyez, ça, il faut vraiment avoir ça en tête, entre des, euh, des escrocs tout simplement, et puis des viabilités de projets qui sont pas assez bien pensés. Le troisième point hyper important dans les risques, c'est de comprendre euh, la question de temps. Il y a des projets qui vont éclater, qui vont euh, connaître une hype, qui vont être connus. Au bout de deux mois, il y a des projets au bout d'une semaine et il y a des projets qui vont mettre 3 ans pour prendre le, le mérite, pour prendre la lumière qu'elle devait avoir. Et cette question du temps, elle va toucher bien évidemment les questions de money management et de capital que vous avez. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui, qui ne gagnent pas autant d'argent qu'elles pourraient avec les NFT parce qu'en fait, elles vendent trop vite, elles se disent « Ah ben voilà, le projet il n'est pas réglé, etc. Euh, » Moi, par exemple, ça m'est arrivé, mais je vous en reparlerai plus tard. Ou par exemple, j'ai vendu des NFT un peu trop tôt et quelques mois après, le projet en effet a gagné de la visibilité et j'ai vu que les NFT que j'avais vendu, bah, en fait, ils se sont vendus, mais vraiment des milliers, milliers d'euros. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas bien saisi à l'époque, parce que, voilà, j'avais perdu foi en projet, alors qu'en fait, il était en plein développement. Donc, vous voyez, même quand on est un peu expérimenté dans d'autres secteurs, on peut aussi se planter. Il faut vraiment... J'aurais bien aimé qu'on me dise ça, en fait, dès le départ. Maintenant que vous êtes au courant des risques, hein, on est d'accord, hein, et d'ailleurs, à chaque fois, je vous dis, c'est pas un conseil financier ou quoi, mais euh, là, je vais vous dire, je vais vous donner un vrai conseil financier. Ça là vous pourrez dire oui inès elle a dit conseil financier le conseil financier c'est de ne rien faire de ne pas investir tant que vous n'avez pas compris les critères les quelques critères qui ressortent le plus qui sont les plus pertinents pour investir dans des nft tant que vous ne savez pas ce qui fait le succès de tel ou tel nft ne mettez pas un copec dans les nft ça c'est clair je préfère vous le dire tout de suite prenez le temps formez vous la vidéo la série de vidéos elle est faite pour ça et donc on peut commencer officiellement cette vidéo et on va commencer avec le tout premier chapitre qui va répondre enfin je vais essayer de répondre à toutes les questions qu'on peut se poser genre où est-ce que ça s'achète comment tout le processus en fait de l'achat de nft qu'on va résumer dans ce premier chapitre alors la première question que je vais répondre c'est où est-ce qu'on achète les nft ça peut paraître simple comme ça mais c'est je sais que c'est la question des, des novices alors faut savoir qu'il y a deux façons d'acheter deux, deux grandes voies principales pour acheter des nft alors un nft c'est pas quelque chose qu'on achète sur les plateformes d'échange comme Binance, Coinbase, etc., là où vous achetez vos tokens, en fait. Pour les NFT, vu que c'est des euh, tokens non fongibles, c'est-à-dire c'est quand même des collectibles, des images, etc., on va euh, se servir, on va utiliser des marketplaces, hein, c'est le nom de place de marché en anglais, où, euh, on va, où se réunissent en fait, tout simplement, les acheteurs et les vendeurs. Donc, tout va se jouer, si vous voulez, euh, sur ces marketplaces-là, l'essentiel du volume des ventes, et c'est ce qu'on appelle le marché secondaire. Ça, c'est la façon la plus connue d'acheter et de vendre des NFT. C'est certainement celle que vous connaissez. Mais il faut savoir que très souvent, en tout cas, les personnes qui veulent vraiment faire une activité principale et intéressante, elles vont investir en amont et en fait, elles vont être les personnes qui vont minter, donc frapper, créer le NFT sur la blockchain. Dans l'idéal, bien entendu, c'est d'investir parmi les premiers, c'est-à-dire, c'est de créer euh, tout de suite, d'acheter tout de suite le NFT au prix indiqué euh, par le porteur de projet. Et en plus, il faut savoir que quand vous l'achetez au début, il est souvent peu cher C'est justement la question que, que, que je dois répondre dès maintenant. Combien ça coûte un NFT Eh bien, faut savoir que quand euh, les porteurs de projets lancent leur collection de NFT, au départ, ils fixent un prix qui est relativement faible. C'est-à-dire que, en ce moment, par exemple, ça va de 50 euros à 300 euros. Ils ne font pas trop cher au départ aux personnes qui vont investir, tout simplement parce qu'il faut bien qu'ils attirent des personnes. Alors, pour clôturer ce petit, euh, petit chapitre de fonctionnement, la seule chose que je dois vous dire, c'est que vous pensez bien que quand vous faites partie des premiers adopteurs, vous achetez le token, le NFT pas cher, ça c'est un fait, mais le risque il est aussi beaucoup plus grand. C'est-à-dire que là, à ce niveau-là, il n'y a rien qui a été fait, vous n'êtes pas au courant, vous n'êtes pas sûr que ça va prendre de la valeur sur le coup et que la roadmap va être bien suivie, etc. Donc c'est pour ça, qu'il y a des personnes qui ne veulent pas être à ce stade-là. Et c'est tout à fait compréhensible. Ça dépend. Le risque est beaucoup plus grand. Et pour vous donner un équivalent avec les, euh, les cryptos, en fait, tout simplement, c'est comme si vous, vous investissiez dans un projet qui vient juste de sortir euh, en ICO, par exemple, ou qui a, euh, qu a un très faible market cap. Et dernière chose pour bien comprendre le fonctionnement, il y a aussi une question de technologie et de réseau utilisé. Par exemple, il euh, y a des investisseurs qui vont choisir d'investir uniquement sur des projets euh, NFT qui sont créés sur ETH parce qu'il y a plus de monde sur ETH parce qu'en général les projets sont plus chers et euh, ça induit aussi que les personnes qui sont derrière les investisseurs etc ou les potentiels acheteurs ont aussi plus les moyens par exemple euh, moi personnellement pour moi ETH je trouve que c'est un peu trop cher en termes de frais parce que oui il hein, y a des frais hein, que vous achetiez ou euh, que vous mintez un NFT il y a des frais forcément de réseau et si vous êtes sur ETH bah, je n'ai pas besoin de vous de vous l'apprendre mais bien sûr que c'est plus cher alors euh, par exemple, moi, je me dirige plus, euh, beaucoup même, sur euh, Solana parce que les frais sont moindres et la communauté NFT commence à grandir. Il y a des projets plutôt intéressants, même si euh, la plupart des bons projets, pour le moment, hein, ils sont les, les projets les plus intéressants, les plus lourds sont quand même sur ETH. Et il faut savoir qu'il y a de plus en plus de réseaux qui s'y mettent. Il y a Cardano. Maintenant, on trouve des NFT sur pas mal d'autres réseaux. Polygon, je pense que c'est une très bonne option aussi. C'est moins cher, tout simplement. Ça peut être un élément déterminant dans votre façon d'investir. Moi, je vous ai dit sur le Solana, mais c'est à vous de voir les réseaux qui vous correspondent le plus. Maintenant que tout ça, s'est dit, on a vu un peu grosso modo euh, le fonctionnement. Maintenant, écoutez, on ne peut pas bien comprendre les NFT si on ne connaît pas les étapes. Et en plus, je sais que c'est pour ça que vous regardez cette vidéo. Donc, on va passer tout simplement au cœur du sujet qui nous anime ici, à savoir comment on fait pour acheter un NFT en partant de zéro. Première étape, bien sûr, c'est de découvrir les projets. Eh bien, on a de la chance parce que euh, l'écosystème s'agrandit. Et maintenant, il y a pas mal de sites sur lesquels on nous prévient des futures sorties. Alors, je vais vous donner trois sites, les sites les plus connus, en fait. Alors, NFT Calendar, c'est l'un des plus connus. Et là, vous avez toute la liste de, des NFT qui vont bientôt sortir. Alors, on vous donne un tout petit résumé. Et c'est à vous, en fait, de cliquer sur le, sur le site et de, de prendre conscience, en fait, enfin de prendre acte, en fait, du projet de découvrir l'équipe, de découvrir le fonctionnement interne, le business model, etc. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas que NFT Calendar, Il y a aussi euh, Upcoming NFT, que moi, j'aime bien pour une seule chose, c'est qu'ils nous mettent tout de suite le, le nombre des personnes sur les réseaux sociaux. Alors, euh, là, à ce stade de la vidéo, vous ne voyez pas pourquoi c'est important, vous allez le voir euh, juste après. En tous les cas, il est aussi très bien Upcoming, donc vous voyez les prochains événements, les prochaines sorties de NFT. Et puis, sinon, le plus ancien, mais euh, qui commence à perdre un peu de de sa prestance c'est rarity tools on en reparlera plus tard parce que il peut être intéressant celui-là pour mesurer en fait la rareté de vos collections de vos nft alors la première étape tout simplement c'est celle de du shopping j'ai envie de dire et du lèche vitrine ce que vous allez faire dans cette étape là c'est que vous allez prendre aussi votre calendrier alors il faut savoir que euh, sur upcoming euh, nft vous pouvez cliquer s'il y a des projets qui vous intéressent de relier en fait à votre euh, google agenda j'ai raté euh, des occasions comme ça donc notez c'est vraiment un un projet vous intéresse, franchement, notez-les sur votre agenda ou même un agenda papier, c'est des, comme des ventes aux, aux enchères. Ça peut aller très vite. Il y a des projets, ça part en quelques heures. Il y a des projets en, un peu plus longtemps, etc. Mais en tous les cas, les, les outils qu'il vous faut maintenant, c'est les sites de, de sortie, donc NFT, calendar, etc. et puis euh, votre agenda et en fait l'étape 1 très sérieusement c'est la plus agréable c'est hyper intéressant de découvrir toutes les idées qu'il y, y a, ça va de tout Alors là je vous montre un, c'est pour euh, se, avoir une nana en virtuel, même si je suis pas pour le projet, mais euh, voilà c'est un NFT en fait, qui réagirait sur une application il y a des NFT qui vous donnent accès à des euh, sites de, bah, voilà, de rencontres il y a des NFT, euh, moi j'aime bien Gamefeedrop euh, c'est pas que je l'aime bien en soi mais typiquement je pense que c'est un projet qui peut marcher par exemple, parce qu'il a un bon business model avec des NFT qui seraient, euh, qui seraient redonner. The Yolk Frat hyper intéressant par exemple, eux en fait c'est un espèce de club d'investisseurs et donc avec ce NFT là par exemple vous faites partie d'un club d'investisseurs dans lequel vous avez un forum dédié et où euh, la communauté, les membres, on se partage les meilleurs euh, futurs plans pour investir etc. Donc ça c'est un projet qui peut être intéressant mais il y en a pour tous les goûts. La dernière fois j'ai vu euh, un NFT où on pouvait acheter des tacos NFT et en fait on deviendrait aussi, on aurait une part d'un vrai euh, food truck en fait au fin fond du Mexique euh, pour, pour être propriétaire d'un food truck il y a um, des NFT pour des jeux vidéo bien sûr il y a des NFT hyper intéressants euh, d'artistes alors les artistes c'est un, un autre mécanisme mais quand même il y a des NFT artistiques qui nous donnent accès à des invitations dans des galeries donc à New York euh, à, dans d'autres villes du monde oui alors j'étais en train de faire le montage quand j'ai eu une très bonne nouvelle et donc c'est pourquoi je coupe parce que vraiment c'est euh, chouette pour vous c'est un concours tout simplement alors alors euh, en fait il y a un projet que je suis depuis pas mal de temps, que j'aime beaucoup et c'est typiquement le genre de projet que j'aime bien, je vous en avais déjà parlé, mais vous savez les NFT qui génèrent d'autres euh, tokens. Et là donc c'est le projet Blockburger, alors en plus c'est plutôt fun, il y a le, le projet plutôt pas mal et plutôt très bien fait. Et en plus quand vous voyez la roadmap, ils ont euh, des euh, projets super concrets, c'est-à-dire que déjà ils vont être intégrés dans des métaverses qui existent déjà particulièrement Sandbox et des Decentraland, Donc, vous imaginez le potentiel que ça a. Et en plus, bah, euh, donc il y a évidemment le token du business model. Enfin, voilà, c'est typiquement un très bon projet que moi, je, que j'aime particulièrement investir et puis euh, faire partie de la team. Et bah, bref, j'ai discuté un peu avec les gars de, sur la communauté et on m'a proposé de vous offrir deux NFT gratuitement. Alors, il faut savoir que bah, justement, la vente, elle aura lieu le 24 novembre. Donc forcément, si vous regardez cette vidéo dimanche, c'est dans trois jours. Euh, donc euh, vous aurez en fait, enfin deux, parmi les personnes qui commentent. Euh, je le ferai au hasard par contre parce que si je devais choisir manuellement, je vous choisirais tous, enfin ce serait trop difficile de choisir. Donc je, bref, je le ferai peut-être avec une amie qui, paf, qui choisira comme ça. En tous les cas, la seule chose qu'il faudra payer, parce que bien évidemment on n'est pas non plus dans le monde des bisounours, c'est les frais de TH, donc peut-être 80, 100 quand même. Mais vous avez l'occasion d'avoir un NFT qui potentiellement aura énormément de valeur. Euh, gratuitement comme ça donc si ça vous intéresse bah, dites le moi dans les commentaires que je sache ceux qui le veulent ceux qui aiment le projet je vous mets aussi les liens pour en savoir plus en tous les cas moi je vais le limiter euh, ça c'est certain c'est typiquement ce que j'aime bien et dans la roadmap, il est même envisageable que peut-être, peut-être, ça, c'est pas sûr, parce que d'abord, ils vont être dans des euh, métaverses, mais qu'ils montent euh, un burger où il y aurait des réductions pour des vrais burgers, etc., pour ceux qui les détiennent. Donc vraiment, il y a plein de choses à voir de ce projet qui, est, euh, qui a tout, en fait, pour réussir et pour nous satisfaire comme ça. Enfin, il y a aussi des NFT. Euh, ça, ça dépendra de vos goûts crypto drink, là je ne connaissais pas mais euh, voilà il y a surtout des NFT pour des jeux, enfin il y en a pour tous les goûts et euh, je ne vais pas trop m'étendre ici tout simplement parce que vraiment des... j'ai fait un peu des études de cas en fait et que je vais vous donner tout ça dans une prochaine vidéo il y a vraiment des, des projets fun et intéressants et puis il y a des projets très sérieux etc, il y en a vraiment encore une fois pour tous les goûts et c'est la partie où j'ai envie de vous dire éclatez-vous, regardez euh, les projets, voyez ce qu'il y en a, voyez ce qui vous intéresse, vous, vous n'êtes pas obligé d'investir en fait tout simplement vous pouvez simplement voir le futur qui prend forme le futur les néo start up de demain voir à quoi elles vont ressembler tout simplement alors ça c'était pour la première étape la plus sympa mais euh, bien sûr euh, quelqu'un qui veut investir il faut quand même passer aux choses sérieuses donc la deuxième étape c'est de, de placer vos critères de faire votre tri alors c'est l'étape la plus importante c'est à dire c'est à partir de ce moment là tout le temps dans la première étape en fait vous êtes, vous êtes simplement quelqu'un qui regarde euh, ce qui se passe la deuxième étape quand vous commencez à sélectionner les projets, là, on va faire appel à votre côté euh, et votre nature d'investisseur. Alors, grosse parenthèse, cette partie-là des critères, elle est tellement importante parce que c'est celle qui va déterminer si vous allez vous faire du pognon ou pas finalement avec les NFT. C'est l'objet, en fait, c'est la vidéo, c'est la troisième partie de cette série, le guide ultime NFT. Parce que là, à ce niveau-là, euh, tous les NFT que vous voyez, vous ne pouvez pas les choisir parce que le projet vous plaît seulement. C'est pas ça qui va faire que vous allez tomber sur un bon projet. Il y a des critères spécifique à prendre en compte que je vais vous dire simplement ici mais que je vais développer dans l'autre vidéo. Déjà, bien sûr, vous allez me dire, il faut regarder un peu la qualité graphique. Bon, ça, c'est l'essentiel, même si elle n'est pas très déterminante. Il y a euh, l'équipe, et puis il y a le nombre de collections, etc. Mais il y a un élément, il y a un élément qui fait la force d'un NFT. En fait, sans cet élément-là, le NFT n'existe pas, c'est la communauté. Alors, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu euh, avec d'autres projets, en fait. Et typiquement, le Dogecoin, en fait, est celui qui nous a permis de comprendre ça. C'est-à-dire qu'un NFT sans... La, la vision qu'il anime sans le projet, sans la, la force et l'engagement d'une communauté, il va servir à rien, il va se, il va se cristalliser, si vous voulez, en images bah, JPEG dans un portefeuille. Et moi, les grandes erreurs que j'ai faites au départ, c'est que je me disais, oh, il y a une bonne communauté dessus, le projet est super, je vais investir. C'est pas comme ça. Les projets où j'ai été le plus gagnante, c'est avec des, des, en fait, des projets qui n'avaient pas de grosses visions, qui n'avaient pas un gros, un gros aspect humanitaire. Mais par contre, ils avaient une communauté derrière qui était tellement chaude, tellement dedans, que euh, bien sûr, ils ont créé de la hype, en fait, chacun, en fait, individuellement, ça fait une espèce de force collective, c'est le principe, et ça s'est vendu très cher sur euh, OpenSea, etc. Donc, vous voyez, et tous les projets les plus, et bizarrement, ben, en fait, c'est pas bizarre du tout, on en a déjà parlé pl plein de fois dans cette, dans, dans cette, sur cette chaîne-là, mais euh, souvent, les, les projets, même les plus intéressants, mais pas forcément, ils ont euh, très souvent, par contre, ils peuvent avoir ce petit problème marketing, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à, à, à fédérer une audience avec eux, une communauté et ce n'est pas parce que vous allez avoir un ou deux influenceurs qui vont en parler que le projet va prendre de la valeur. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est En fait, ce n'est même pas le taux de l'engagement qui est important, c'est la qualité de l'engagement. Je prépare une vidéo plus sur le sujet, vous en faites pas. Je vous assure qu'une fois qu'on qu comprend ça, on a comme le secret en fait pour savoir investir dans les crypto qui, dans les NFT qui vont cartonner. Et disons que ça y est, c'est bon, vous avez trouvé un projet qui correspond à tous les critères, il les coche tous, la communauté, elle est top, etc. Le projet vous plaît. Au en fait, dans un des critères, c'est surtout, il y a, ce, il y a aussi celui-là, votre, votre intérêt pour la chose. Parce que même vous, vous allez contribuer à en faire une communauté vivante. Donc le projet vous plaît, etc. Vous êtes, vous êtes chaud patate. Et bien là, en fait, ce qu'on fait euh, généralement il y a deux il y a deux canaux qui sont très utilisés c'est Twitter c'est là où vous allez en fait pouvoir discuter avec les porteurs de projets mais surtout surtout le canal le plus utilisé vous ne pouvez pas et je, je, je vais être assez catégorique parce que je crois que c'est vrai vous pouvez pas être un bon investisseur NFT si vous n'utilisez pas Discord. Alors, c'est pas grave. Moi aussi, j'ai mis du temps. Je vous ai dit plein de fois, je suis vraiment nulle dans les réseaux sociaux. Mais Discord, c'est là où, en fait, vous allez parler avec les porteurs de projets. Et mieux encore, vous allez parler avec la communauté. Et ça, c'est très important. Ça va, vous allez le faire avec votre feeling. Mais euh, et ça va être déterminant. Parce qu'en fait, très simplement, pour vous le dire comme ça rapidement, les forums Discord où il n'y a que des mecs qui sont là pour pousser, le, le, faire du shilling et faire que pousser le, le NFT il n'y a rien derrière. En général, c'est des trucs qui, qui tombent avec le temps. Et au contraire, les projets où il y a des mecs qui ont des grosses visions, où beaucoup de personnes rentrent dans le projet, qu'elles s'investissent, vous êtes sûr que vous allez tomber sur un projet qui va vraiment aboutir. Et là, vous pouvez investir. Donc voilà, l'étape 2, c'est rentrer dans la communauté et voir. Et pourquoi on rentre dans la communauté En fait, c'est assez classique. Il hein. faut savoir que les projets NFT se ressemblent un peu dans le fonctionnement. Et c'est assez classique. Il y a toujours une white list, comme on appelle C'est une liste blanche, où là, on on va mettre dans cette liste-là les personnes les plus investies dans le projet. Investies euh, en termes de temps et d'énergie. Hein. On ne parle pas d'argent pour l'instant. Mais il y a des personnes qui sont excellentes et qui arrivent vraiment à avoir des, bah déjà des NFT gratuits ou à moindre prix et qui arrivent à avoir des bonnes places. Ça, ça dépendra de vous et euh, je vais peut-être dire une ânerie, un truc euh, qui est vraiment nul. Euh, C'est que je crois que les personnes les plus jeunes qui sont habituées aux réseaux sociaux ou les personnes qui connaissent bien Discord, elles peuvent vraiment mais elles ont un atout dans les mains pour euh, cartonner dans, euh, dans le business des NFT en fait tout simplement. Mais euh, au-delà de la whitelist et de recevoir des airdrops de NFT, le plus important c'est pas tant ça. Si vous pouvez le faire, euh, tant mieux pour vous. Moi je vous encourage mille fois à le faire. Mais euh, les personnes la plupart du temps, ce qu'on fait, nous c'est simplement qu'on veut connaître la date et le prix qu'il faudra pour être, pour faire partie de l'original gang, OG hein, pour les intimes, et de pouvoir en fait euh, acheter le NFT dans sa création et de pouvoir le minter. C'est euh, naturellement comme ça qu'on passe à l'étape 3. L'étape 3 c'est le climax de la chose, c'est à dire que là, euh, les porteurs de projets vont définir une date. Alors, ça peut durer que un jour ou deux jours ou trois jours, et c'est la date à laquelle c'est la vente publique, la presale si vous voulez, où toutes les personnes qui connaissent ce projet là vont pouvoir se rendre sur le site officiel et minter. En général, comme je vous avais déjà dit tout à l'heure, c'est pas très cher. Il hein. faut savoir que il y en a, il y a des bonnes affaires à 50 euros, il y en a, ça va jusqu'à 300, 400, il y a des projets même plus chers. Euh, ça fait partie aussi de la stratégie de l'équipe, c'est-à-dire que tout de suite, en fait, elles veulent trouver les, les investisseurs les plus chers. Et ça peut être, en effet, on en reparlera plus tard, mais euh, un bon indice, en fait, une bonne manière de trier les investisseurs. Donc c'est à vous de voir. Par exemple, quand les projets est pas assez cher, quand le NFT coûte que dalle, 20 balles, en général, vous allez voir sur les reventes, ça va pas, voilà, ils vont doubler, ils vont être contents, mais c'est pas ça. C'est pas comme ça que vous allez beaucoup gagner. Par contre, pour faire un test, pour vous habituer, oui, ok, il n'y a pas de souci. Et donc, quand on mine, c'est très simple. On va sur le site, on clique minter. Donc là, vous allez le créer. C'est pour ça que la dernière fois, je vous avais dit, on ne sait pas sur lequel NFT on va tomber, parce qu'en effet, on ne sait pas. C'est l'algorithme qui va vous donner le NFT en question, celui que vous allez avoir. En général, ce qui se passe, qu'on remarque, c'est que très souvent, les early adopters, on achète beaucoup, surtout quand ils croient au projet, histoire d'être sûr de tomber sur le NFT le plus rare. Parfois, il y en a que 1000 sur les 10 000 qui sont rares qui vont, par exemple, euh, générer tel ou tel euh, re, euh, revenu ou quoi que ce soit. Et puis, euh, ce qu'ils vont faire, les, bah, les investisseurs, c'est qu'ils vont minter, minter jusqu'à avoir le bon. Et puis, tous les autres, les moins rares, ils vont les revendre directement sur la plateforme. Et bien, justement, fonctionnement plateforme, on passe à l'étape 4. Alors, l'étape 4, c'est l'étape concrète, si vous voulez, la euh, révélation du NFT qu'on a eu. Il faut savoir que dès que vous allez sur OpenSea, quand la collection a été vérifiée, vous allez trouver, en fait, dans votre collection sur OpenSea, hop il va apparaître votre NFT et donc à partir de là vous pouvez choisir si vous voulez le vendre ou pas. Et là vous allez me dire le prix, il faut savoir que normalement quand vous êtes dans la communauté on définit ensemble enfin avec les membres de la communauté un floor price en fait c'est le prix plancher, comme ça on se met tous d'accord sur le prix il y a des communautés où ça, le, le message est tellement bien parti, c'est à dire qu'ils se sont dit non non, on vend automatiquement puisqu'on ne peut plus les avoir en mint, ça y est c'est fini on les vend automatiquement avec un prix minimum à tel ou tel prix. Tout le monde se met un peu d'accord, on met minimum des prix. Et comme ça, ça fait tout de suite, par exemple, une collection très chère. Ça, c'est des stratégies. Mais euh, quand la communauté, elle n'est pas très soudée ou quoi, il y a des personnes qui vont vendre moins cher, etc. Et donc là, naturellement, on vient à l'étape finale, la partie de la négoce. Alors, euh, je ne vous l'ai pas dit directement, mais il faut savoir que les très bons investisseurs en NFT, ce n'est pas, euh, pas des gens qui sont bons en trading ou en investissement pur. En fait, les meilleurs euh, de ce type de business sont les personnes qui ont le sens des Affaires. très clairement pour vous donner des images concrètes les personnes par exemple qui savent très bien vendre je sais pas dans les brocantes trouver les bonnes affaires comme ça ou sur le bon coin ou quoi elles auraient une bonne aptitude à réussir dans les nft même quand il y a un floor price il y a quand même des gens euh, bah déjà qui s'y connaissent pas trop en nft ou simplement les aléas de la vie c'est à dire qu'ils ont acheté le nft c'était super ils avaient assez d'argent pour le moment et paf ils ont besoin de liquidité. et bien euh, c'est comme ça qu'en fait les mecs les plus euh, franchement hein, très sérieusement les types qui, qui font pas mal d'argent avec les NFT hein, dans ce domaine-là, ce, domaine ce qu'ils font, c'est qu'ils vont repérer les, ces personnes-là qui sont en faiblesse de liquidité et c'est très facile de les trouver. Vous allez sur la collection, vous mettez le filtre euh, achat le moins cher et en général, vous les trouvez. Ou même parfois dans la communauté, sur Discord ou quoi, il y a des personnes qui vous disent, euh, voilà, j'ai tel NFT, est-ce que quelqu'un le veut, j'ai besoin de cash, etc. Donc, c'est comme ça qu'elles vont faire des affaires, elles vont acheter moins cher et elles, justement, parce qu'elles peuvent attendre un mois de plus ou une semaine en plus ou même deux heures en plus, eh bien, vont le vendre à un prix beaucoup plus cher. Je ne vais pas vous faire tout le topo, vous avez un peu compris. J'imagine comment ça fonctionne. Voilà, la vidéo devient un peu trop longue. J'ai voulu tout vous dire, enfin, les éléments les plus importants, rapidement comme ça pour pas perdre votre attention tout de suite. Et, mais j'imagine qu'il peut y avoir des zones d'ombre. Si vous n'avez pas tout compris, euh, n'hésitez pas à me poser les questions. Mais euh, ce que je voulais vous dire, c'est que surtout, vous devez prendre un plaisir. Euh, je pense pas que c'est un investissement comme avec les cryptos et tokens, où il faut se prendre très au sérieux, et puis euh, tirer la tronche, etc., quand vous regardez les projets et ça peut paraître un peu débile quand je vous dis ça, mais c'est vrai, quand vous allez sur les communautés Discord, etc., les gens sont assez légers, on se prend pas très au sérieux, il y a une dimension euh, fun, euh, voilà, il faut un peu s'amuser pour le faire. Si vous, si vous retirez cette dimension-là, si vous vous amusez pas en le faisant, ça sert à rien. Je vous le dis tout de suite parce que ça, ça va pas vous plaire. Ça, vous allez trouver ça euh, débile, chiant, tout ce que vous voulez. Voilà, j'espère que cette vidéo était assez large, j'en prépare d'autres, encore une fois, tellement il y a de choses à dire. Je vous remercie de regarder, j'espère que vous vous allez vous en servir à bon escient et euh, je vous dis euh, à bientôt donc pour la prochaine vidéo tout simplement ciao